tout est dans l'exécution. Oui, bien sûr, les entreprises réfléchissent, font des plans, mais seulement 15 des PME les exécutent. Avec l'incertitude et les changements constants et la concurrence, vos décisions stratégiques doivent être converties en actions et viser l'amélioration des performances de votre entreprise. C'est vraiment votre capacité à penser stratégiquement et à agir qui vont faire la différence. Pour assurer une meilleure exécution du plan stratégique, il faut souvent revenir à la base. N'hésitez pas à revoir vos structures, vos processus d'affaires, et vos outils de façon régulière. Surtout assurez-vous que les bonnes personnes soient à la bonne place. Et s'il vous plaît, mettez en place les bons outils pour mesurer le progrès et assurer l'atteinte des résultats. Finalement, écoutez les principales parties prenantes et adapter vos stratégies en cours de route en fonction de votre réalité.